Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des jeux de rôle sur table. L'expression jeu de rôle est synonyme de plusieurs autres expressions comme par exemple jeu d'acteur ou encore jeu théâtral. Bref, dans tous les cas on comprend très bien que cela consiste à l'interprétation d'un rôle. Il existe différents types de jeux de rôle, les jeux de rôle enfantin, les jeux de rôle ludiques et les jeux de rôle sexuels. Il faut savoir que le jeu de rôle est aussi utilisé par certains professionnels comme un outil d'analyse, une technique pédagogique ou encore à des fins thérapeutiques. Mais tout ça, on s'en fout Nous, nous intéressons à un type de jeu de rôle ludique qui est le jeu de rôle dit sur table ou encore papier. Le jeu de rôle sur table, aussi appelé JDR, est un jeu de société inventé dans les années 1970. Les joueurs du jeu de rôle sont appelés « rollistes », néologisme inventé par le français Pierre Rosenthal dans les années 1980. Un jeu de rôle a habituellement deux dimensions importantes qui sont les règles du jeu et la description de l'univers dans lequel se déroule la partie. Un jeu de rôle est donc essentiellement du texte, le plus souvent accompagné d'illustrations. La partie se déroule le plus souvent à 4 ou 5 joueurs, accompagnés d'un maître de jeu. Tout entier mobile, je suis un euh Oui c'est tout à fait ça. Car le maître de jeu a pour rôle d'organiser, de compter et d'arbitrer la partie. En gros, c'est lui le patron. Dans ces jeux, les joueurs doivent décrire l'action de leur personnage en accord avec les règles du jeu, bien sûr. Dans sa forme traditionnelle, les joueurs se rassemblent autour d'une table avec comme ustensiles des dés, des feuilles et des crayons. Il existe aussi des parties sur internet où les joueurs à joue amis. Comme bon exemple, je citerai la série Aventure ou encore la chaîne Réussite Critique, qui vous montreront très bien les fonctionnements d'un judiaire sur table. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui.